Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Bokeh. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la ressource numérique Les Yeux qui est maintenant disponible en connexion avec Bokeh. Alors, Les Yeux c'est une plateforme numérique du catalogue national de la bibliothèque publique et d'information et elle présente une sélection de films documentaires français et internationaux constamment actualisés et éditorialisés. Alors au niveau de Bokeh, vous avez dans votre liste des connecteurs ici les Eodoc avec les fonctionnalités euh, recherche fédérée et SSO. Donc la recherche fédérée pour retrouver l'intégralité euh, des documents dans votre catalogue en ligne. Et le SSO pour accéder directement à la plateforme Les Eodoc en étant connecté à partir d'un compte lecteur. Donc ici sur une interface publique, donc là je me sers du site de la médiathèque de la Madeleine. Pour vous présenter cette ressource numérique donc vous retrouvez une entrée de menu qui vous permet d'accéder directement à la ressource et un kiosque de documents qui ici vous affiche des ressources numériques les yeux docs qui ont été agrégées à votre catalogue en ligne donc par exemple si je me connecte à du Aiming. Ici, vous avez ici la représentation de la notice d'emboquer avec un lien rebond sur l'auteur vous avez dans l'onglet accéder au film un lien qui vous permet d'accéder directement à la ressource et de lire le film sur les yeux doc